« Bonjour, élève musicien. Tu connais sûrement la chanson « Au clair de la lune », cette chanson enfantine. Sais-tu qu'en réalité, cette chanson enfantine est une chanson coquine ?»« Je dirais même plus. Sais-tu que c'est une chanson paillarde ?»« Non, je ne vais pas te faire une version paillarde d'Au clair de la lune. Je ne me risquerai pas à ce petit jeu. Mais je vais te dévoiler les vraies paroles et le vrai sens d'Au clair de la lune. »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 Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours demandé quel était le lien entre « prête-moi ta plume » et « ma chandelle est morte ». Mais quel rapport Ok, « prête-moi ta plume » pour écrire un mot, pourquoi pas Bon, parce qu'effectivement, à l'époque, ils n'avaient pas de stylo Mont-Blanc. Enfin, je cite Mont-Blanc, euh, c'est un, une marque au hasard, hein, je... Je n'essaie pas de faire de la publicité pour les euh, stylos Mont-Blanc que euh, je n'ai eu, jamais eu l'occasion d'acheter. Et jamais eu les moyens, peut-être. <rire> J'en ai vu un euh, dans une vitrine qui était au moins à 2000 euros. Enfin, bon. Ça me dépasse complètement. Bref, euh, non, euh, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, à l'époque, ils avaient une plume d'oie, ils trempaient la plume dans l'encrier, etc. Bon, ok. Mais pourquoi préciser ma jandelle est morte bah, À la rigueur, qu'il aille voir son ami Pierrot en disant, écoute, tu, tu peux pas... Euh, m'accueillir chez toi parce que ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Est-ce que éventuellement je peux aller chez toi pour écrire le mot que j'ai besoin d'écrire à, à la lumière de ta chandelle Eh ben non. Prête-moi ta plume parce que j'ai plus de feu, donc je, je vois plus clair, mais tu me files une plume quand même que j'écrive un mot. Ce n'est pas logique du tout. Eh bien en fait, ce n'est pas plume, la parole originale, c'est lume. Lumer, c'est un verbe qui s'utilise encore parfois lorsque l'on veut dire donner de la lumière. Est-ce que ta lampe lume Est-ce qu'elle donne de la lumière « Lumer », c'est aussi euh, un terme que l'on emploie dans les galeries souterraines quand on a euh, une lampe de mineur et qu'on doit éclairer une, une voie, par exemple, ou une paroi, on appelle ça « lumer bon. ». En fait, la lume, à l'origine, c'était ce qui pouvait donner de la lumière. Alors, imagine par exemple une lampe à pétrole, même si, euh, au XVIIIe siècle, euh, bah, on ne connaissait pas encore euh, l'existence du pétrole et donc on ne risquait pas d'en utiliser. Enfin, imagine, voilà, imagine quelque chose qui donne de la lumière. Bon, comme une bougie, par exemple, bon, tout simplement, un candélabre. Eh bien, c'est ça l'idée, c'est que bah, je, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, je n'ai plus rien pour allumer le... Puis à l'époque, on n'avait pas de, de briquet, on n'avait pas d'allumette, on n'avait pas tout ça. Donc, euh, j'ai plus de feu dans ma cheminée, je peux plus euh, allumer euh, ma chandelle. Donc, prête-moi ta lume, prête-moi ton appareil qui me permet de donner de la lumière, car au clair de la lune, bah, j'y vois rien et j'ai un mot à écrire. Et quand on pense que le vrai mot ce n'est pas plume mais lume, on comprend les autres couplets, car en fait il n'y a pas qu'un seul couplet dans cette chanson, il y en a quatre. Le couplet suivant c'est Au clair de la lune, Pierrot répondit Je n'ai pas de lume, je suis dans mon lit, va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine on bat le briquet. Alors, on bat le briquet bah, ça veut dire quoi, bah, le briquet Tu viens de me dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de briquet. Bah, oui, mais donc, on tapait une pierre ou on la grattait pour euh, déclencher une étincelle qui allumait un feu. Comme les hommes préhistoriques avec les silex, exactement. Et donc c'était ça, battre le briquet, mais ça avait aussi un double sens. Battre le briquet, c'était aussi euh, allumer quelqu'un, comme euh, euh, on dit par exemple euh, d'une fille encore aujourd'hui, euh, elle m'a allumée. Et donc ça signifiait déclencher l'étincelle euh, qui allait nous permettre de mettre le feu à la personne euh, euh, qu'on désirait, pour pouvoir assouvir nos désirs sexuels. C'était ça, battre le, battre le briquet. Alors, tu vas me dire, tu, tu, tu, tu, tu. as l'esprit mal placé, c'est ton côté, d'acide Bertrand. Top, top, top, top. Écoute, le troisième et le quatrième couplet, surtout le quatrième couplet. Troisième couplet. Ça va déjà te mettre sur la voie du double sens. Au clair de la lune, l'aimable lubin frappe chez la brune, elle répond soudain, qui frappe de la sorte, il dit à son tour, « Ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. » Pour le Dieu d'amour. Si c'était vraiment uniquement pour avoir du feu, pour euh, allumer sa chandelle, encore une fois, double sens, chandelle, allumer sa chandelle, bon, <rire> pourquoi est-ce qu'il dirait « pour le Dieu d'amour ?» Parce que Dieu est amour, bien évidemment. Quatrième couplet. Alors là, si tu comprends pas, au clair de la Lune, on n'y voit qu'un peu. bah oui, parce que qu'est-ce qu'il fait notre aimable Lubin depuis le début il cherche du feu parce qu'il euh, ne peut pas écrire son mot. Donc, au clair de la Lune, on n'y voit rien. Ce qui confirme qu'il ne cherche pas une plume. Il cherche vraiment quelque chose pour allumer euh, sa pièce. Bon, en tout cas, pour voir clair, afin de pouvoir écrire son mot. La plume, il l'a déjà. Hein. Donc, au clair de la Lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche à l'allume, on cherche à le feu. Et non pas, on cherche à la plume, on cherche à le feu. Quel rapport Non. On cherche à l'allume, on cherche à le feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. Là, si tu comprends pas, <rire> soit tu es très jeune, soit tu es très naïf. Bon, ou les deux, parce que quand on est très jeune, on est parfois très naïf. Ok. Bon, bien évidemment, ce n'est pas une chanson paillarde du genre euh, « Quand je pense à Fernande » ou euh, « Le père du panloup bon. ». Bon, si tu connais tout ça, <rire> si c'est dans ton registre, bon, bah, ce n'est pas aussi explicite que ça. Bon, d'ailleurs, entre nous, bon, c'est marrant pour... Euh, Animer une soirée un peu arrosée entre jeunes, entre ados, bon, on aime bien euh, les chansons payardes, mais bon, euh, à un moment donné, on s'en lasse un peu, quoi. Ce qui est plus marrant, c'est les chansons à double sens, justement. Et c'est de ça dont je voulais te parler ce soir. Car en fait, ce qui est vraiment amusant à faire, c'est de faire des chansons à double sens, c'est-à-dire que les enfants ne comprennent pas euh, ce que l'on dit, mais que nous, entre adultes, oh, oh, oh, oh j'ai bien compris. Voilà, c'est vraiment amusant à faire, quoi. Et c'est amusant à faire, c'est amusant à écouter, c'est amusant à chanter, mais euh, créer des chansons comme ça, c'est assez amusant. Donc je te donne une technique en fait pour faire des chansons à double sens. En fait, tu peux par exemple prendre un texte et euh, bon, on sent que tu vas faire euh, un. tu vas dire un truc un peu coquin, et hop, tu te rattrapes au dernier moment. J'ai fait une chanson comme ça qui s'appelle Amandine à Ado Adonf. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Bon, tu écouteras les paroles de la chanson euh, dont le premier couplet sont « Amandine, Amandine, j'aime quand tu prends ma grosse main et que tu me dis « Viens, allons dans la cuisine ». Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'essaye de suggérer une rime en « in » qui rime avec « Amandine, Amandine », quelque chose peut-être d'un peu osé qui peut se terminer par « in ». Bon, <rire> je ne te fais pas un dessin. Donc, « Amandine ». Amandine, en plus je dis deux fois Amandine, comme ça on a bien compris, Amandine, Amandine, j'aime quand tu prends ma grosse, et là tout le monde s'attend à ce que tu sais, et en fait je dis main, évidemment les gens qui ont compris qu'il y avait une allusion se disent, ah il ah, s'est ah, bien rattrapé, mais après je continue les rimes, c'est-à-dire que je dis pas, après je mets tout en un, je fais Amandine, Amandine, j'aime quand tu prends ma grosse main, et que tu me dis viens, allons dans la cuisine, j'ai évité euh, la rime avec un autre mot pour... afin d'éviter d'être trop descriptif. Je préfère être allusif, mais je continue euh, les rimes. donc Ce sont des rimes embrassées, in, un, un, in. Voilà, tu écouteras la suite de la chanson et tu essaieras peut-être de deviner quelles sont les allusions. Bon, ce n'est pas très difficile. Allez, Pour finir, je te livre ma propre version donc euh, arrangée avec euh, donc, le ukulélé, donc, chant plus ukulélé.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 des paroles originales de la chanson En effet, j'ai changé le prénom du héros. Plutôt que de laisser Lubin, j'ai choisi de remplacer ce prénom par Antonin. A ton avis, pourquoi Eh bien, si tu as vu le cours sur le sexe des rimes, dont je te mets le lien en description de cette vidéo, tu dois avoir la puce à l'oreille. En effet, si je chante « Au clair de la lune l'aimable lubin. Eh bien, comme aimable, c'est une féminine, on entend l'aimable lubin. C'est-à-dire que le bleu, c'est-à-dire que le, la syllabe bleue euh, qui ne doit pas recevoir l'accent, tombe sur le temps. Et ça, c'est pas bon. Au clair de la lune, l'aimable lubin. Pas terrible. Alors que si je dis l'aimable antonin, eh bien, je peux... Sacrifier le E muet en enchaînant bleu avec en. L'Emma Blantonin. Ça fait ceci. Au clair de la lune, l'Emma Blantonin. Toi, l'Emma Blantonin. Plutôt que l'Emma Bleu Lubin. Je te refais les deux. Au clair de la lune, l'Emma Bleu Lubin. Au clair de la lune, l'Emma Blantonin. Alors même si je prononce bleu de Emma Bleu Lubin un peu moins fort, c'est quand même gênant. Au clair de la lune, l'Emma Bleu Lubin, l'Emma Bleu Lubin. Enfin, tu vois, on se dit mais l'Emma Bleu Lubin, je dis bleu vraiment pas fort parce qu'on sait que c'est mal placé. Bah non, on changé le prénom. Au clair de la lune, l'Emma Bleu. Pas terrible. Au clair de la lune, l'Emma Blantonin. Et j'ai choisi un prénom qui commence par une voyelle, parce que si j'avais pris Séraphin, par exemple. Au clair de la lune, l'aimable Séraphin, l'aimable c sé Donc ça veut dire que si on supprime le E de aimable, on a B, L et le S de Séraphin qui se suivent. Et là, à prononcer, c'est rock'n'roll. Hein. Donc il vaut mieux avoir un prénom qui commence par une voyelle. Et qui, bien sûr, se termine par la syllabe 1 pour qu'on ait la rime. Donc je trouvais Antonin. Au clair de la lune, l'aimable entonin. Et si toi-même, tu fais tes propres chansons et que déjà tu as du mal à les rendre populaires et qu'en plus, elles contiennent des rimes féminines mal placées, tu vas ramer <rire> pour que les gens les apprécient. Parce qu'en fait, euh, ce qui est gênant quand on place mal une rime féminine, c'est que ça accroche l'oreille, c'est pas que ça attire l'oreille, c'est que ça accroche l'oreille, on dit ah, « Ah, dommage !» Et quand on pense à « Ah, dommage !» Eh bien, on n'écoute pas le reste de la chanson, enfin, on est moins attentif. Et donc, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, je te conseille vivement de faire attention à la place des rimes féminines sur la musique. Et donc, encore une fois, va vite voir le cours sur le sexe des rimes, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, car c'est très important. Si ce petit cours t'a plu, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le « J'aime » de YouTube de me laisser un commentaire sous la vidéo. Et si tu as envie de partager cette nouvelle extraordinaire, tu as découvert les vraies paroles d'au de la Lune, eh bien, partage cette vidéo avec tes amis.